combien de temps ça prend d'avoir un numéro de déclaration d'activité, d'avoir un numéro de Calliope, éventuellement d'être CPF. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous explique le concept. Une question, une réponse de ma part, bienvenue dans le show. Et aujourd'hui, je vais à cette question qui m'a été posée dans ma communauté. Euh, si vous avez d'autres questions similaires, vous la posez en dessous de cette vidéo, sur Facebook, sur Instagram, sur euh, LinkedIn, euh, sur ma communauté, sur mon groupe Facebook, enfin bref, peu importe, j'ai récupéré les questions et j'y répondrai dans ces courtes vidéos. Alors, justement, la question du délai, elle, elle revient très souvent. Alors, juste pour que vous sachiez, euh, parce que le délai est totalement aléatoire. Euh, parce qu'il y a deux choses, il y a le délai pour faire le dossier ça, ça ne dépend que de vous et il y a le délai pour instruire les dossiers ça, ça ne dépend pas de vous du tout, ça dépend des organismes alors, le délai pour faire le dossier pour faire le premier dossier, qui est le dossier numéro d'A franchement, nous, chez nous, en interne quand on a toutes les informations de la part d'un client ça prend une demi-journée le problème, c'est avoir toutes les informations et donc, dans la préparation du dossier ben, il y a deux choses, il y a avoir toutes les infos puis monter le dossier donc avoir toutes les infos, ben, là, c'est un temps dépendra que de celui-là qui décide d'avoir les infos et de les créer, et de monter le dossier, ça peut prendre que 10 minutes. Ensuite, eh bien, pour le numéro DA, il faut le soumettre à un organisme qui s'appelle la DRETS. Et là, ce délai-là, ça peut être validé en une journée, comme ça peut valider en 30 jours, en 45 jours, légalement ils ont 30 jours pour vous répondre. Maintenant après, c'est très variable en fonction des régions, parce que ces gens-là sont des êtres humains qui sont débordés de demandes de dossiers toutes plus fantaisistes les unes que les autres, et parmi toutes ces fantaisistes, il y en a une ou deux bonnes par jour. Et donc voilà, Et ils sont très peu nombreux à inscrire les dossiers, donc c'est un peu normal que ça prenne un peu de temps. Donc ça va dépendre, vraiment, c'est totalement aléatoire de votre région. Et donc maintenant, le deuxième dossier, c'est Calliope. Et là pareil, euh, Calliope, ça vous demande de vous structurer, de mettre en place des choses. Donc ben, il y a trois étapes, il y a la structuration, le montage des dossiers et puis l'audit. Et donc la structuration, ça peut vous prendre un temps infini parce que ça dépend que de vous et c'est votre manière de travailler. Le montage du dossier Calliope, de préparer l'audit, bah ben là, nous, en interne, quand on le fait pour un client, ça nous prend deux jours, parce qu'on prépare plus de 125 documents avec 125 points de contrôle, donc euh, c'est normal. Et ensuite, ben, l'audit, euh, ben, ça va dépendre de la disponibilité des auditeurs. Ça se trouve, vous pouvez tomber sur un organisme d'audit qui peut passer, là, d'un coup, du jour au lendemain chez vous, et là, ça peut être fait en une journée, comme il y en a qui peuvent mettre 15 jours, d'autres un mois et demi, ça dépend des périodes, vous savez, c'est pareil, c'est des êtres humains en face, c'est des plannings, et donc ça dépendra... Pas de vous, mais deux. Donc en fait, pareil, vous pouvez monter le dossier Calliope hyper rapidement, nous en deux jours avec des informations, donc il euh, y a le temps de créer les infos, le temps de les rassembler, ça fait deux jours et après, le temps de passer l'audit, hein, quand l'auditeur vient, euh, vous audite sur la une, une journée et puis après, vous donne le document. Donc voilà. Alors après, attention, je vous parle bien d'une euh, en moyenne, on remarque sur une moyenne au niveau du territoire. Une moyenne, s'il vous plaît, comprenez que c'est une moyenne, c'est peut-être pas votre cas particulier à vous, ok On parle de moyenne. En moyenne, vous avez 14 jours pour obtenir le numéro de déclaration d'activité une fois que vous le donnez à la drette. En moyenne Et ensuite, ben, pour euh, Calliope, en moyenne, en ce moment, le délai pour recevoir le numéro au moment où je tourne cette vidéo, le délai c'est un mois à un mois et demi. Donc. Ce que vous pouvez faire, c'est travailler pour faire le dossier de demande de déclaration d'activité. La moyenne de nos clients, quand ils partent de zéro, ça leur prend une petite semaine. Et pendant cette petite semaine, après, vous faites la demande. Donc, il y a 30 jours pour la réponse. Et en attendant la demande, vous faites la demande de rendez-vous Calliope en même temps. Parce que vous avez le droit de faire la demande de numéro Calliope en attendant que vous ayez obtenu votre numéro de DA. Et donc, vous allez avoir votre rendez-vous qui va arriver et qui va tomber après vous aurez reçu votre numéro de déclaration d'activité. Et là, bah, en final, si vous cumulez bout à bout tous ces petits temps et que vous êtes astucieux, vous pourriez avoir le tout en un mois, un mois et demi, si vous vous débrouillez bien. Voilà. Tout simplement. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions là-dessus, posez-les en dessous, partout, là où vous voulez autour de cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout de suite, ou à prochaine, dans une prochaine vidéo.